Et le pire, vous savez, ce ne sont pas les insultes, mais bien les silences qui se cachent derrière. Ces silences font un bruit plus fracassant que n'importe quel cri. Ce sont ces silences qui m'ont détruite, et qui contiennent de me ranger. Le fait de savoir que personne ne prend ma défense, que tout le monde pense la même chose de moi, pute, salope, grosse fâche, pauvre conne, et j'en passe. Pour chaque insulte, je faisais une trace sur mon poignet. Et je, ne, je finissais par croire à mes mensonges. Je finissais par me sentir. Me mentir à moi-même en me disant que ce n'était que le chat qui avait sorti ses griffes. L'écriture m'a sauvée de cette mauvaise période. Maintenant, j'étale mes pensées sur du papier parce que lui, il ne me juge pas. C'est vrai que, à des fois, le silence fait encore plus mal parce qu'on sait que les gens, ils disent des choses derrière nous. On a les, on a les regards, on a les chuchotements dès qu'on passe, on a les petits bruits de derrière qu'on entend. Va grosse vache, baleine. Sort, t'es moche, c'est vraiment le plus pire des choses. Parce que franchement, j'aurais préféré qu'on qu me le dise en face que me le dire derrière mon dos. Tu peux comprendre qu'on baisse les bras quand même, enfin, a un moment, on en a marre. A bah besoin. Oui, je comprends. J'ai même, moi, essayé de me, de me suicider. Mais ma mère, elle était arrivée à la maison, mais je me suis arrêtée. Parce qu'il y a un moment, on s'est dit stop. C'est-à-dire qu'on a essayé. On a essayé de passer derrière ça. On a essayé de changer pour ces personnes. Qu'on se dit, euh, arrêtons là, Mais avec « Tu recul, je me suis, je me suis dit, j'ai été bête de vouloir faire ça. Dire que j'aurais gâché ma vie pour des gens qui n'en veulent pas la peine.